qu'est-ce qui se passe ici quand c'est quoi ce bordel Putain mais je rêve ou quoi, quoi mais je m'en fous que t'as une tartine lâche la ta tartine je vais dire un truc qui va te faire tomber la tartine non. la mère a disparu patrick non Il a fait la mère bon je ne suis pas Moïse ni le Christ la mère a disparu c'est pas la mort. Vraiment...